Une question de Nina, de savoir qu'est-ce qu'il faut, en fait, pour être CPF. Est-ce que Calliope suffit Ou est-ce qu'il faut obligatoirement avoir Calliope pour être CPF Yo, c'est Bienvenue dans cette vidéo, bienvenue dans l'émission Une question, une réponse. La seule émission où vous allez avoir des réponses à toutes vos questions. Écoutez, je vous explique rapidement le concept. J'ai été récupérer toutes vos questions que l'on me pose sur toutes les plateformes de réseaux sociaux, à droite à gauche, aussi bien en commentaire sur YouTube que sur Facebook, que sur Instagram, dans ma communauté spécialisée, dans mon groupe Facebook, et toutes les questions que je reçois par mail, enfin bref, vous avez compris le principe Je récupère tout et j'y réponds et je vous donne des réponses sans aucune concession. Alors Nina, il faut obligatoirement qu'Aliopi... Pour pouvoir facturer des fonds de formation, ok Mais, ça n'a rien à voir avec l'éligibilité de CPF tout court. En fait, vous ne pourriez pas être éligible au CPF si vous n'aviez pas Calliope, déjà, première chose. Mais, pour être éligible au CPF, euh, il y a quatre conditions euh, possibles pour être éligible au CPF. Calliope est obligatoire pour pouvoir facturer les financements de formation, mais ce pas ça qui va vous faire rendre euh, éligible au CPF euh, directement. En fait, pour être éligible au CPF, il faut soit... Petit 1, être inscrit au RNCP ou au RS ou au CQP. RNCP, Répertoire National des Certifications Professionnelles. RS, Répertoire Spécifique. Euh, CQP, euh, Certification de Qualification Professionnelle. Voilà, ce sont des dossiers à monter. En plus que d'avoir le numéro d'A et Calliope, c'est des dossiers qui peuvent aller jusqu'à prendre un an, voire deux ans, voire deux ans. Le taux de refus actuellement, c'est 90%. Okay. Et euh, ça peut avoir un coût qui va de 0€ euro à 15 euros. Deuxième solution pour être CPF, c'est euh, d'avoir euh, une prestation de bilan de compétences ou de validation d'acquis de l'expérience. C'est une, une des cadres qui rend euh, automatiquement votre prestation éligible au CPF. Donc, si vous êtes dans ce cadre-là ou si vous pouvez rentrer dans ce cadre-là, vous pourriez être éligible au CPF. N'oubliez pas qu'il faut que vous fassiez réellement ce genre de choses, OK Ne montez pas pour être CPF. La troisième possibilité pour être CPF, c'est de signer un partenariat avec une entreprise qui est déjà RNCP, CQP ou euh, RS sur la thématique que vous avez, de vous conformer au cadre du partenariat pour que vous rentriez bien dans le cadre de cette thématique donc si vous, pas inter... si vous avez un sujet qui n'est pas à 100% dans ce point-là, mais que vous pouvez travailler votre contenu pour rentrer dans ce cadre, c'est top. Là, il y a des sociétés qui jouent les intermédiaires entre vous et les partenaires et ça rend les choses beaucoup plus simples. Et en général, le partenaire va vous demander soit un pourcentage, soit un prix fixe euh, par rapport à votre produit, pour faire rentrer votre produit dans leur certification à eux. Et donc, bah, tout ce que vous faites, c'est que si vous vendiez à 1000 euros et qu'ils vous demandez 200 euros, bah, vous vous vendez à 1200 euros, et du coup, il y aura 200 euros qui partiraient pour le partenaire, et vos clients, en plus, pourraient passer la certification en lien. Voilà. Donc c'est là, c'est vraiment la solution la plus simple pour être CPF, et d'être en plus euh, bien cadré, et d'être CPF rapidement. Alors, en général, euh, ce genre de choses peut se signer en 7 jours, en moyenne, à tous c'est bien en moyenne, et c'est le moment où je le dis, ok et la quatrième façon d'être CPF, c'est de créer une formation à la création d'entreprise. Alors attention, ce pas, je ne dis pas de rentrer dans le cadre de la création d'entreprise, c'est que vous deviez avoir une formation dont le sujet, la philosophie, tout ce que vous faites est pour aider les gens à créer une entreprise. Et du coup, là, votre rentreriez dans le CPF, dans le cadre des formations à la création d'entreprise qui rentrent automatiquement vos formations éligibles au CPF, création ou reprise d'entreprise. Alors attention quand on regarde un peu cette catégorie, il y a aussi dit que ça à euh, les formations qui sont dans le développement d'entreprises rentrent dans ce cadre, mais en fait, pas du tout. Donc en fait, c'est vraiment que les formations à la création d'entreprise. Et attention, si vous entrez dedans, je vous dis de créer une formation à la création d'entreprise, c'est vraiment le sujet de votre formation, en fait. C'est pas, euh, vous ne vendez pas une formation sur les pommes de terre, vous ne dites pas que c'est une formation à la création d'entreprise et qu'ensuite vous donnez une formation sur les pommes de terre, en fait. Non, vous dites que vous faites une formation à la création d'entreprise, donc ils ont accès à une formation à la création d'entreprise. Donc voilà, très important. Donc retenez bien ces quatre cadres. Être RNCP, CQP ou RS. Être VAE ou bilan de compétences. Être une formation avec un partenariat RNCP, RS ou CQP avec un centre qu'il a déjà. Et ou faire une formation à l'occasion d'entreprise. Et là vous entrez dans le cadre de l'éligibilité vidéo CPF, OK Avec ces quatre notions-là. Donc, il y a ces quatre notions et en plus, il faudra avoir Calliope pour que ça passe. Je vais préparer une vidéo un peu plus détaillée sur le CPF que vous pourrez retrouver sur la chaîne, ou peut-être ici ou ici, quand on le rajoutera dans la vidéo après. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à poser toutes vos questions en commentaire sur Instagram, sur Facebook, sur LinkedIn, sur peu importe lequel plateforme vous pourriez me poser des questions sur YouTube en commentaire, ok Pour que je puisse les relever et vous y répondre soit en commentaire, soit en nouvelle vidéo, ok En tout cas, mettez le petit pouce bleu de la victoire si la vidéo vous a plu, je sais qu'elle vous a plu, c'est et, euh, et mettez la petite cloche de notification pour recevoir d'autres notifications quand je ressortirai une vidéo. Et dites-moi si vous avez apprécié ce format pour que je puisse continuer à, à me lancer, à vous répondre comme ça et, et à vous donner tout ce que je peux vous donner. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très vite.